Le luxe signifie différentes choses pour différentes personnes, et la Lexus S 2022 offre une forme de luxe silencieuse et confortable qui plaît à beaucoup. Bien qu'en théorie, elle rivalise avec des berlines sportives haut de gamme telles que l'Audi A6 et la Mercedes Benz classe E, Le S renonce à l'athlétisme de ses rivaux et se concentre uniquement sur le fait d'être un croiseur sans effort, avec un intérieur agréable et bien habillé. Le modèle de base est équipé d'un moteur à quatre cylindres et d'une transmission intégrale, mais un V6 plus puissant est facultatif, tout comme une configuration hybride économe en carburant. Peu importe le groupe motopropulseur, le S est un opérateur en douceur, son intérieur est garni de matériaux haut de gamme, ses sièges sont confortables et confortables, et il y a beaucoup de technologies pour l'assistance au conducteur et l'infodivertissement. Il n'a peut-être pas les mouvements de ses rivaux plus sportifs, mais il offre tout autant de luxe et coûte moins cher. Lexus a donné à l'ES un léger rafraîchissement pour 2022, en peaufinant les phares, la calandre et la conception des roues de la voiture. À l'intérieur, les écrans d'infodivertissement de 8,0 et 12,3 pouces ont été remplacés par des écrans tactiles de même taille qui sont rapprochés du conducteur pour un accès plus facile. La finition F-Sport peut désormais être commandée sur les 300 H hybrides et comprend un nouveau pack dynamique en ligne lorsqu'elle est commandée sur les 350 à moteur V6. La suite de fonctions d'aide à la conduite de l'E, appelée Lexus Safety System 2.5, comprend désormais la détection des piétons et des cyclistes. Un nouveau système qui détecte le trafic venant en sens inverse dans les intersections et une modification du système de régulateur de vitesse adaptatif qui ralentit le véhicule dans les virages serrés. Route Nous pensons que la mise à niveau vers les 350 avec le package ultra-luxury en vaut la peine, même si cela augmente considérablement le prix par rapport au modèle de base. L'ensemble ultra-luxury ajoute des roues spéciales de 18 pouces, un revêtement en cuir semi-aniline, un couvercle de coffre électrique main libre, un pare-soleil arrière électrique, un volant en bois et cuir et une suspension adaptative. À cela, nous ajouterions le pack navigation, qui met à niveau l'affichage d'infodivertissement, vers la configuration plus grande de 12,3 pouces et ajoute la navigation et la reconnaissance vocale au tableau de bord. Moteur, transmission et performance La Lexus ES offre aux acheteurs un choix de trois groupes motopropulseurs. Les 250 est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2,5 litres développant 203 chevaux et est livré de série avec une transmission intégrale. Toutes les versions, et 350 sont équipées d'un V6 de 3,5 litres qui génère 302 chevaux et régie par une transmission automatique à 8 rapports qui envoie la puissance aux roues avant. Avec toutes les versions ES. 350 H. La motivation vient d'un groupe motopropulseur hybride qui fournit une puissance nette de 215 chevaux, une transmission automatique à variation continue, CVT, et une traction avant son de série. Sur notre piste d'essai, les 350 à essence uniquement est passé d'un arrêt à 100 km par heure en 6,1 secondes. Le S250 à traction intégrale et l'hybride 350H ont tous deux fait le tableau de bord en 8,1 et 8,3 secondes, respectivement. Cette berline Lexus présente la maniabilité calme et la qualité de conduite indulgente qui sont chères à de nombreux acheteurs de voitures de luxe. Pour ceux qui recherchent une maniabilité plus précise, la finition F-Sport ajoute des roues plus grandes et un réglage de la suspension plus axé sur les performances. Même avec cette mise à niveau, cependant, les moins athlétiques que les modèles concurrents tels que la BMW Série 5. Économie de carburant et MPG du monde réel selon les pas. Le kilométrage de l'Alexus est 350 plafond à 22 32 MPG, ville-autoroute. Comme vous vous en doutez, l'hybride E350H est encore plus frugal, atteignant un kilométrage de 75 à 77 km pour gallon. Les estimations d'économie de carburant de l'EPA pour la nouvelle et 250 sont de 45 km pour gallon en ville et de 54 km pour gallon sur l'autoroute. Pendant notre temps avec 1 et 350 nous avons observé un kilométrage de 39 MPG pendant la conduite sur autoroute à 140 km par heure sur 340 km. Avec les 350 H, nous avons observé une économie de carburant de 80 km pour gallon sur le même parcours d'essai avec les 250, nous avons observé 57 km pour gallon. Pour plus d'informations sur l'économie de carburant de lait, visitez le site web de l'EPA intérieur. Confort et chargement avec son élégant tableau de bord asymétrique et ses matériaux de haute qualité, l'habitacle de les crée un environnement somptueux pour les passagers. Les deux rangées offrent suffisamment d'espace pour les jambes pour les jambes longues et les sièges offrent un soutien confortable. Notamment, l'habitacle est infailliblement paisible, même lorsque les roues à vitesse d'autoroute. Les modèles à essence uniquement, et hybrides offrent 17,0 pieds cubes d'espace dans le coffre, ce qui donne à plus d'espace de chargement que ses concurrents tels que le Volvo S90, 14,0 pieds cubes, et la Cura T l'X, 14,0 pieds cubes. Malheureusement, l'est n'est pas disponible avec une banquette arrière rabattable. Il est donc difficile pour cette Lexus d'accueillir des marchandises hors gabarit. Infodivertissement et connectivité. Les acheteurs de voitures de luxe recherchent des véhicules offrant les dernières et meilleures fonctionnalités technologiques, et la Lexus E 2022 ne déçoit pas. Il est livré en standard avec un système d'infodivertissement à écran tactile avec un écran central standard de 8,0 pouces, et les capacités Apple CarPlay et Android Auto sont intégrées pour fournir une intégration sans tracas de l'appareil. Un écran tactile plus grand de 12,3 pouces est facultatif. Tous les modèles sont équipés d'un système audio à 10 haut-parleurs équipés de la radio satellite Sirius XM. La liste des équipements technologiques standards comprend également la compatibilité Amazon Alexa, le téléphone Bluetooth et la diffusion de musique, un point d'accès Wi-Fi et la navigation Scoot GPS Link, fonction de sécurité et d'assistance à la conduite. Côte de sécurité globale, NHTSA. Tous les modèles et sont équipés de série du Safety System Plus 2.5 de Lexus. Qui comprend des fonctions d'assistance aux conducteurs telles que la détection des piétons et des cyclistes, le freinage d'urgence automatisé, le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts. Pour plus d'informations sur les résultats des tests de collision de lait, visitez les sites web de la National Traffic Safety Administration, NHTSA, et de l'Insurance Institute for UA safety Safety. Les principales caractéristiques de sécurité comprennent Freinage d'urgence automatisé de série avec détection des piétons et des cyclistes. Avertisseur de sortie de voie et aide au maintien de voie de série. Régulateur de vitesse adaptatif de série. Couverture de garantie et d'entretien. Coussin gonflable pour le conducteur. Airbag passager. Coussin gonflable pour la tête avant. Sac gonflable arrière pour la tête. Sac gonflable latéral avant. Sac gonflable latéral arrière. abso 4 roues frein à disque aux quatre roues, assistance au freinage, contrôle de stabilité électronique, lumière allumée toute la journée, verrou de sécurité pour enfants, rétroviseur clignotant intégré, contrôle de traction, moniteur d'angle mort, phare à mise à niveau automatique, avertissement de sortie de voie, aide au maintien de voie, alerte de trafic transversal. Lexus offre une couverture de garantie plus longue que ses concurrents tels que BMW et Mercedes-Benz. Cependant, il est à la traîne de Genesis dans ce domaine, qui offre l'une des meilleures garanties du segment. La garantie limitée couvre 4 ans ou 90 000 km. La garantie du groupe motopropulseur couvre 6 ans ou 110 000 km. L'entretien gratuit est couvert pendant 1 an ou 17 000 km. Caractéristiques 2022 Lexus et 250 AWDF Sport Type de véhicule moteur avant, traction intégrale, 5 places, berline 4 portes. Prix tel que testé 660 510 dirhams marocains. Type de moteur d'acte 16 soupape la ligne 4, bloc et culasse en aluminium, orifice et injection directe de carburant. Déplacement 2487 cm3. Pouvoir 203 chevaux à 6500 tours par minute. Couple 184 et le bépi à 4000 tours par minute. Transmission automatique à 8 rapports. Châssis suspension, avant-barre-oblique arrière, jambe de, force-barre-oblique multibras. Frein, avant-barre-oblique arrière, disque ventilé de 12,0 pouces. Disque de 11,1 pouces. Pneu, Michelin Primacy MXM4, 235-barre-oblique 40h1992VM plus S. Dimension empattement, 113,0 pouces. Longueur. 195,9 pouces largeur 73,4 pouces hauteur 57,1 pouces volume du coffre 450 litres poids à vide